Sí, señor. Eh, consul, en este momento estamos en vivo. Muy buenas tardes. En nombre del Consulado General de Colombia en París, del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, del programa Colombia nos une, de, su, de la dirección de asuntos consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la dirección de Colombia nos une, del doctor Carlos Rovira. En nombre de todos, queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este evento que va a ser un lanzamiento especial de las clases de, vivo, de, de, las clases de francés en vivo que hemos venido entregando a través de, de, de los cursos que tan continuamente nos ha colaborado Linkate desde su comienzo. En el día de hoy, el lanzamiento estará a cargo de los profesores. Voy a darle la palabra a, la, a mi compañera de labores, Juana Cobaleda, eh, para que dé una explicación de cómo ha sido el, el procedimiento. Y solo me resta agradecerles a todos y cada uno de los participantes por la eh, importante acogida que le han dado a este proyecto del consulado que junto con Colombia nos une ha logrado llevar a cabo para bien y para provecho de la comunidad colombiana residente en Francia. Esperamos que este programa siga teniendo el mismo recibimiento por, por parte de todos mis compatriotas y solo deseo que hacia el futuro podamos todavía perfeccionar aún más si cabe Este programa. De nuevo, mis agradecimientos a Carolina Soto, sin cuya ayuda y permanente disposición de colaboración sería imposible llevar a cabo estos proyectos. Muchas gracias. Dejo en compañía de ustedes a mi compañera Juana Cobaleda eh, eh, en el uso de la palabra. Muchas gracias, Cónsul. Eh, buenas tardes a todas y todos. Eh, pues eh, estamos, eh, es realmente un honor para nosotros eh, poder en este momento... Eh, darle continuidad a esta propuesta que nació pues eh, iniciando este, este segundo semestre eh, luego de realizar la encuesta eh, los días de, entre el 18 y el 25 de junio teniendo más de 3.800 respuestas como les comentamos inicialmente el 50% de las personas uh, eh, dijo uh, tener un nivel básico de francés y es por eso que gracias a al eh, apoyo de la asociación LinkedIn ya en este momento nos encontramos en la clase número 25 de la semana 15, aún nos quedan eh, pendientes nueve semanas más, 21 clases más eh, con LinkedIn eh, hemos trabajado como en dos partes la propuesta la primera parte ellos eh, desarrollaron un blog a través del cual además de las clases que se vienen desarrollando los martes y los jueves eh, ustedes tuvieron un acompañamiento permanente como en las tareas en los ejercicios pudieron eh, a través de este blog que ellos crearon acceder a todos estos ejercicios complementarios a partir del de día de hoy nuestra semana 25 en eh, nuestro nuestra clase número 25 la semana 15, eh, la idea es que se va a lanzar una nueva herramienta de aprendizaje que es eh, pues de fácil acceso, que más adelante nos va a contar, nos va a contar nuestro profesor nuestro querido profesor David, se, es una plataforma Moodle a través de, las cual, de la cual además de visualizar la totalidad de los cursos, eh, van a poder eh, acceder a los a los diferentes exámenes y algunos exámenes eh, a los diferentes ejercicios y algunos exámenes que van a poder desarrollar en línea entonces eh, paralelo pues como para terminar también el tema de nuestra propuesta grande que como les comentaba el 50% estaba dirigido a este, a este punto de los cursos básicos el 50% restante de esas personas entraron a un proceso de selección para verificar cuáles eran los niveles de las personas que más se compartían y eh, los perfiles que más se acercaban para crear otros dos grupos que eh, han iniciado clases a, hace más o menos unas tres semanas también de forma privada y que corresponden a los niveles A2 y B1. Estos dos eh, estos grupos ya eh, van a recibir al final de, de, de, las, de los cursos una certificación. En este caso, sí es posible, digamos, dar una certificación. Desafortunadamente, por el gran volumen de personas, que acoge la iniciativa que en este momento desarrolla LinkedIn, pues es muy complicado dar una certificación. Eh, bueno, también que aprovecho para comentarles que esta iniciativa ha tenido tanta acogida que en, el, en, el, en, el, en este momento nos, eh, estamos en el ranking 1 de, eh, de, los, de, los, de los, exactamente, de, las, de los streaming más vistos en la plataforma de Colombia Nos Une. Tenemos eh, entre 14.000 y 16.000 reproducciones cada uno de los videos. Entonces, pues aprovechemos para, aprovechamos para darles las gracias a todas las personas que están ahí conectadas y también al mismo tiempo felicitarnos por todo este trabajo que están realizando y, y pues motivarlos también para que continúen haciéndolo. Entonces, bueno, sin eh, tomar más la palabra, eh, le doy la palabra a mi compañero, querido profesor que tanto eh, nos hace disfrutar del tiempo aprendiendo francés, David. Bueno, entonces ahí te dejo, David. Muchas gracias. Gracias, Juana. Hola a todos, Bu bonjour a todo el mundo. Uh, hoy simplemente quiero mostrarles la plataforma Moodle, quiero mostrarles un Uh, lo que hay quiero mostrar un poquito lo que yo veo detrás de lo que ustedes ven y uh, para incitarlos a que se inscriban uh, en nuestra plataforma Moodle tenemos los cursos como como los teníamos en, en el blog uh, simplemente esta plataforma nos permite hacer un seguimiento si ustedes se inscriben que esperamos que lo hagan Podemos hacer un seguimiento a su un poco su avance, más por ustedes, porque como, como decía Juana, son bastantes personas y es muy complicado uh, tener un acercamiento cercano, poder hacer una, una evaluación muy cercana. Desafortunadamente el medio no lo permite, pero bueno... Eh, antes de continuar, le doy la palabra a nuestra directora Anastasia, porque ella está en, en un poquito en, de trabajo, moviéndose por todos lado el trabajo asociativo es así, y eh, para que ella nos presente un poco. Eh, el Justamente, eh, le damos entonces la palabra pues, just a la directora de la asociación Anastasia, que nos acompaña en la distancia, pero con mucha motivación. Muchas gracias Anastasia, y te damos paso para que... Nos presentes eh, la asociación hola buenos días a todos estoy feliz de estar aquí con ustedes como ven estoy aquí en un carro entonces conectarme ha sido un desafío absoluto eh, pero sí quería saludarlos entonces como gracias por haberme presentado soy Anastasia Rubio y entonces inicié esta asociación hace un año y medio y quería aprovechar este espacio para felicitar a los profesores eh, yo creo que nosotros hemos, hemos ido miles, siguiendo estas clases de, en línea, hemos visto el trabajo de David, hemos, es un esfuerzo muy grande que han hecho desde hace mucho tiempo, y detrás de esta plataforma de Moodle que les estamos presentando, eh, no es solamente el trabajo de ellos, pero también es el trabajo de otros profesores que todavía no conocen, es el trabajo de Mayra, el trabajo de Julie, el trabajo de Arthur donc, je crois que nous pouvons nous depuis nos cases. Juana, je voulais remercier Mauricio consul, je crois qu'elle a déjà parti, pour avoir donné cette opportunité de avoir créé notre association et de nous avoir permis d'être avec vous dans Colombie nous Unis pour que notre travail llegue à toutes les personnes qui nous sont aujourd'hui. La association ne se pas seulement de l'éducation que pueden verlo con, con las clases de francés, pero también damos ayuda alimentaria, ayuda social, eh, tenemos muchas actividades, pero lo que sí podemos ver es que la ayuda educativa es la más importante. Eh, este proyecto que ven acá es el primero que está saliendo de nuestra asociación, que se está concretando, y creo que estamos todos de acuerdo en decir que la educación es el, es el principio de una vida mejor, es, Cuando uno habla francés y les nos toca a nosotros, familias colombianas, ir al extranjero por razones complicadas. Cuando uno empieza a hablar francés uno se vuelve independiente, se nos abren puertas, tiene muchas más oportunidades y, y por eso me parece que es el, lo más importante. Entonces, bravo a todos. Eh, aquí estoy justamente en un carro llegando a, a otro evento sobre la educación y la paz. Así que van a haber muchos más proyectos sobre la educación, Espero, pero en todo caso vamos a hacer lo posible para seguir solidarios, avanzando juntos. Espero que haya más proyectos con el consulado, ¿no? Y eh, entonces, bueno, creo que la mejor manera de agradecer todo este trabajo es estudiando y, y aprovechando. Entonces, creo que David estaba presentando la, la plataforma. Eh, no sé si lo dejo continuar, pero bueno, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y ver que todos está dando resultados y ganas de sacar buenas notas muchas gracias chao ahí dejamos al experto David gracias bueno gracias después de la presentación de Anastasia como decía Anastasia, nosotros no solo tenemos el programa de cursos de francés también es un programa de ayuda a familias en, en Francia que, que están aquí que tienen algunas dificultades y es un, es, creo que ellos hacen mucho más trabajo que nosotros en, en volumen. Bueno, como les decía, eh, el Moodle nos permite tener sobre todo un, un, un, pequeño, un, un pequeño acercamiento a lo que ustedes hacen a su, a su uh, avance. Por ahora hemos em, estado empezando, eh, ya hicimos un primer proyecto que fue el de hacer los talleres de conversación. Eh, en los talleres de conversación tuvimos Uh, solamente 16 personas muestro rápidamente para no mostrar todos los nombres, pero uh, tuvimos algunas personas. Problemas de conexión. Algo pasa con Facebook, parece que es Facebook, eh, que dice que el video no está disponible. Entonces, en este momento estoy hablando con soporte de stream para ver si efectivamente es que Facebook está fallando otra vez. Eh, ¿O okay, lo que está pasando? No que okay. Me recuerdo que Facebook se cayó ayer y que los que nos pueden ver y los que nos pueden oír, uh, hay problemas en los servidores mundiales de Facebook y es posible que no puedan ver esta transmisión en directo. Uh, pero bueno, no sé Carolina, si quieres que continúe un poco por si se, se queda grabado para que... La gente que pueda verlo posteriormente pueda ver la presentación. Ah, bueno, listo. Me parece eso. Entonces, si, pues, si quieres, podemos continuar y que luego lo vean, lo vean, okay, bueno, lástima, lástima, que no puedan verlo. Ok, veo en el chat que algunas personas sí pueden vernos, entonces debe ser un problema de ciertos servidores en algunos lugares. Como les decía, en el momento tuvimos eh, unas. 16 personas que se 30 personas que que se conectan eh, son 16 personas que se, que se conectaron al test pero recuerden que así nos no estén en, en una atelier de conversación eh, pueden tenemos cuatro talleres programados eh, uno de fonética otro que va a ser Arthur y otro que, que va a llegar eh, antes del fin del año y eh, gracias a su inscripción vamos a poder hacer esos pequeños tallercitos donde vamos a poder ver cómo avanzan los que estén un poco más avanzados. Vamos a, a incluirlos en los talleres. Desafortunadamente no podemos incluir a todo el mundo. Quisiéramos tenerlos a todos en un taller de conversación, pero visto que somos pocos, no podemos hacerlo tanto como quisiéramos. Entonces les decía, esta plataforma nos permite hacer su seguimiento Las personas que se conectan, los que hacemos cuando hacemos tallercitos, uh, podemos hacer calificación y eso les puede dar un poco una medida de cómo están avanzando. Aquí están todos los cursos. Uh, vamos a seguir poniendo todos los nuevos cursos. Ya tengo pre pre preparado como el lugar. Y uh, la idea es que ustedes se inscriban y a partir de esta clase vamos a poner en marcha una cosa que es los foros los que están inscritos en el moodle pueden hacer preguntas y una vez por semana vamos a responder a las preguntas eh, puede ser por escrito puede ser por video. vamos a como, como dependiendo del volumen de las preguntas y podemos hacer como síntesis de eh, lo más preguntado para que ustedes nos entren nos hagan preguntas de lo que no entendieron y así podemos completar un poco, complementar la, las explicaciones. Para conectarse es muy, muy, muy, muy fácil. De, para empezar, es gratuito. No tienen que pagar absolutamente nada. Para ir al, a, al Moodle, simplemente eh, recuerden, como lo va a mostrar ahorita Alejandra, les va a dar la dirección. Normalmente es linkade.fr slash franc. Eh, escrito en francés aunque no tiene cerilla porque no se puede en internet francais y se pueden inscribir yo les voy a mostrar yo les voy a mostrar la página van a llegar a esta página lo único que tienen que hacer es conectarse darle conexión y bueno yo lo tengo en francés porque por defecto está en francés para por mi navegador pero Van a ver que en la parte inferior pueden inscribirse gratuitamente. No, no tienen que pagar absolutamente nada. Está dentro del paquete que les damos de acceso gratuito a nuestros cursos. Así que los invito a que vayan a hay como está escrito aquí, .fr, es francais, francais, y se, se, le den clic a conexión o conectarse y se inscriban totalmente gratis, y así pueden acceder a todo el seguimiento. La plataforma está abierta de forma anónima, pero si se inscriben pueden hacer un pequeño seguimiento de cómo avanzan, Vamos a, y, y pueden inscribir a los foros, que es lo más importante. Así que sin, sin, ser, sin darles más largas, le voy a dar la, el paso a mi compañera Alejandra, que está esperándonos detrás de cámara. Hola Alejandra. No se escucha, Alejandra, tienes cortado el micrófono. Ya me escuchan. Hola, sí, David. Sí, te escucho. Eh, Cara, si puedes poner mi pantalla, súper bien. Eh, y, gracias eh, a David, gracias a David. Ahora, la, como David les decía, está la plataforma .fr. frankais Este es el link. Eh, Caro lo va a escribir por los comentarios para que lo puedan ver y lo van a, lo van a mostrar. Ahí vamos a empezar a continuar a poner eh, las entradas de cada clase y además más actividades que pueden hacer directamente de, desde el Moodle y como decía David, algunos test que les van a permitir eh, tener acceso a cursos de conversación. Eh, como no estaban todos, no podían ver lo que se dijo al principio, les recordamos eh, que este curso tiene, por ser de gran público, porque muchas personas pueden conectarse, tiene un pequeño defecto y es que eh, no podemos hacer que todo el mundo hable al mismo tiempo o que podamos hacer un curso en one to one. Pero eh, la idea es que a partir y a través de esos, de de esos test que vamos a continuar haciendo, puedan tener acceso a una, eh, un curso de conversación y participar también. Eh, Sandra, los cursos, en el tanto en el blog como en LinkedIn, los puedes ver desde el principio. Desde la clase número uno lo puedes ver. Y tiene el link al video de Colombia nos une más la presentación. Et les exercices. Ainsi il n'y a pas d'excuse, no excuse, pour apprendre le français euh, de manière autonome. Euh, Sinon, je vais commencer. Donc aujourd'hui, nous sommes la séance, euh, à la séance 25. Donc c'est la semaine 13 sur 24 que nous avons ici. Euh, je crois que c'est 4 heures, je me suis trompée. Uh, donc, aujourd'hui, vous êtes avec moi, Alejandra, et les jeudi avec David. Souvenez-vous, nous avons fait un petit changement pour la deuxième partie de nos cours. Uh, recuerde qu'il y a un petit changement. Maintenant, on voir la majorité temps les martes et les jueves. Donc, on va commencer d'abord par la révision. On va réviser les catégories d'aliments que nous avons vues la semaine passée. Donc, ici, j'ai vu, j'ai revient avec un petit exercice pour associer les catégories d'aliments au commerce alimentaire. Donc, je vais vous présenter des catégories d'aliments et quelques commerces. Et ce que vous allez faire, c'est me dire sur les commentaires à quelle catégorie d'aliments. Quelle catégorie d'aliments je peux acheter dans ce type de commerce? Quelle catégorie d'aliments je peux acheter dans quel type de commerce? Pour le premier, me vont dire quelle catégorie d'aliments? Donde puedo comprar esta catégorie d'aliments? ou est-ce que je peux acheter ces catégories d'aliments? Dans quel commerce Para le primero, le premier, le produit laitier et les œufs. Où est-ce que je peux acheter les produits laitiers et les œufs Est-ce que je peux les acheter à la boulangerie, à la fromagerie, le primeur, la boucherie, la poissonnerie Je vois que Claudia, elle répond, c'est très bien Claudia, c'est très bien. Claudia nous dit Je peux acheter des produits laitiers et des œufs à la fromagerie. La fromagerie, c'est l'endroit où je peux acheter des fromages, mais aussi du lait, euh, du beurre et des œufs. En le euh, lieu où je peux comprendre queso, je peux aussi leche, la eh, mantequilla et huevos. Ensuite, pour la viande, pour la viande, dites-moi, vous pouvez faire deux quel numéro, poisson, quel numéro, les légumes, les pains Donnez-moi une liste avec les options. La viande, avec quoi Où est-ce que je peux acheter la viande Très bien, très bien, très bien tout le monde Très bien, je peux acheter la viande à la boucherie ou à la charcuterie. Le poisson, je l'achète où Les poissons, je vais l'acheter où Où est-ce que j'achète le poisson Dites-moi. Le poisson. Oui, Claudia, très bien. Lady, très bien. Super, super, super. À La poissonnerie. poissonnerie. La poissonnerie, c'est l'endroit où je peux acheter deux poissons, mais aussi des fruits de mer. Et la pescaria compro. Poisson, pescado et aussi fruits de mer. Frutos del mar. Les légumes. Je les achète où, les légumes? Les légumes. C'est avec un nom qu'on avait vu la semaine passée. Les légumes, je les achète où? Où est-ce que j'achète mes légumes? D'où compramos les y... verduras. Ok, très bien. Là, c'est très bien. J'achète mes légumes chez les primeurs. Chez les primeurs. Nous avons vu ces mots euh, hier. C'est les primeurs. Les primeurs, c'est l'endroit le, où j'ai pu acheter des, des légumes. Et les pains et les gâteaux, je les achète où? Mes pains et mes gâteaux, je les achète où? Les pains et les gâteaux, on les achète où? Oui, très bien, les, très bien. À la boulange, boulangerie, pâtisserie. Donc, il y a quelques boulangeries qui sont aussi pâtisseries. Boulangerie pâtisserie, mais il y en a certains qui sont très spécialisés. On, ach, on les achète soit à la boulangerie et il y a aussi pâtisserie. Hay bss pasa mucho que hay panadería y pastelería. Mais il y a des qui sont ou Mais ici, comme c'est la catégorie d'aliments, le pain et les gâteaux, nous faisons la boulangerie pâtisserie Et enfin, le fruit. On les achète où? Le fruit. Les fruits, je peux les acheter où? On peut faire des répétitions. On peut répéter des options. Très bien, Lady. Chez les primeurs. Chez les primeurs, je peux acheter des fruits et des légumes. Bah, vous êtes très bien. Bravo. Félicitations. Donc, on va continuer. On va continuer. Donc, qu'allons-nous voir aujourd'hui? On est le mardi 5 octobre 2021. Nous allons continuer avec euh, faire les courses, mais nous allons aller un peu au détail. Vamos a continuer à faire compras, mais vamos a arriver à plus de détails. Donc, on va continuer à parler de son quotidien. On continue à faire les courses. Mais cette fois, je vais vous présenter quelques points de vocabulaire. Les voy présenter algunos quelques points de vocabulaire pour les compras. Um, on n'avait pas vu, on n'avait pas eu le temps la semaine passée de voir ça, donc je vous donne ça aujourd'hui. Je vous présente les contenants. Pouvez-vous me dire si vous arrivez à reconnaître quelques contenants, les noms de quelques contenants? Vous savez identifier un nombre de los contenedores ou de los, si, sí, de los contenedores que je les présente en cette photo? Est-ce que vous avez déjà dire quelques mots en français C'est là où vous savez déjà les dire. Comment on dit ça C'est pour la bière, pour le vin, pour le pour l'huile. Donc ça c'est attention. Attention parce qu'il y a le vin. El vino es una boisson. Le vin c'est une boisson. Le vins le vin c'est une boisson. Mais qu'est-ce qui contient le vin es que stock ¿Dónde? ¿Cuál es el contenedor en el que yo echo el vino? C'est ça que je veux les contenants, los contenedores. Yo veo déjà y había Gladys que había dado una respuesta. Es una bouteille. Yo veo que están muy bien de, eh, están muy bien de, de algunas palabras. ¿Vos sabéis déjà decir? Le vent, des œufs, du lait. Donc ça, c'était des, des aliments. Ensuite, j'ai vu les contenants. Est-ce que vous savez dire... Comment dire ça? Oui, je vois. Lady dit une tasse. Une tasse. Une tasse. Ici, c'est plutôt un verre. Un verre de lait. Un verre de lait. Une bouteille de vent, d'huile de euh, une bouteille de, de rhum, par exemple. Un verre de lait, un verre de bière, un verre, un verre, un basso. Vous avez déjà vu sept mot avec David quand on, a, quand on avait fait le thème des sorties. Prendre un verre, c'est un verre. Un verre, c'est masculin. Attention, Paola, c'est un verre. Un verre. Un vaso est es, es masculin. Un verre. Pas une verre, c'est un verre. Attention, c'est masculin. El vaso est masculino. Une bouteille, c'est féminin. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est pour voir du champagne, pour voir du vent. On l'utilise pour voir du vin. De, de, de champagne para ver vino para beber champagne. Donde bebemos vino, ¿Dónde bebemos champagne. C'est une coupe. Une coupe. Une coupe de vin, Une coupe de vin, Une coupe de champagne. Une coupe. Une coupe de champagne. Une coupe de champagne. Je bois une coupe de champagne pour mon anniversaire. Une coupe. Ici, c'est un pot. Un pot. Un pot. Un pot, c'est un tarot. Un tarot, par exemple. Un pot. Un pot de cornichons. Un pot. Un pot de confiture. Un tarot, un frasco. Un pot. Un pot de confiture. Un pot de cornichons. Ici, des cornichons, ici c'est des cornichons. Qu'est-ce que ça veut dire cornichon? Si vous voyez, si vous regardez la photo, c'est un pot des cornichons. Un pot des cornichons, ça veut dire quoi en espagnol Cornichon. Si vous regardez la photo. Si vous regardez la photo, qu'est-ce que signifie un pot des cornichons Cornichon est pepinillo. Cornichon. Si vous voyez cette photo, adentro hay pepinillos. Cornichons sont pepinillos. Ahorita se les écris. Ici, vous me dites une boîte de lait. C'est plutôt une brique. Ça s'appelle comme ça. Une brique. Une brique de lait. Une brique de lait. Une brique de lait. Lorena, Lorena, tout de suite, att attention, on va finir les contenants je vous l'écris. Une brique de lait, une brique de lait. Pour, les, pour la farine, comment on dit Un paquet, une brique de lait, un paquet, un paquet, un paquet de farine, un paquet de riz. Donc Souvent un paquet pour les choses qui sont sèches. Más que todo, los paquetes para las cosas secas. Un paquet de leche. Ustedes también pueden decir un bouteille de leche. Pero en este caso ya es una botella, más que todo botella. Este brick es un cartón, es como un cartón de leche. Como el tetrapack, por ejemplo. Unbrich. Esa secua, secuaza. Qu'est-ce que c'est ça? Pour manger des céréales. Si je mange des céréales, c'est quoi? C'est pour manger mes céréales. Je mange des céréales ou je mange une soupe. Pour manger des céréales ou pour tomar sopa. C'est quoi? Une tasse, oui. Un bol. Un bol. En, en français, on dit un bol. Un bol. Un bol de céréales. Anna-Marie, estamos en vivo. <rire> estamos en vivo. Un bol. Un bol de céréales. Et ça, c'est une barquette. Une barquette. Donc, ici, vous m'avez dit tout à l'heure, c'est Fraises, donc c'est une barquette, comme una bandeja de fraises. Une barquette de fraises, une barquette. Donc c'est ça des contenants. Ensuite, vous m'avez dit tout à l'heure, le mot boîte, une boîte. Une boîte est una acar, une boîte, une boîte de, une boîte de, mais aussi une boîte des conserves. Des boîtes, on peut faire, donc, une boîte est un acar une boîte une akaha. Donc, je peux acheter une boîte de ou une boîte de conserves. C'est quoi une conserve Je peux acheter une boîte de ratatouille. Je peux acheter une boîte euh, une boîte de euh, tomates pelées. Je peux acheter une boîte des pois chiches. Ce sont des boîtes. Sont et eh, latas. Une boîte, ça peut être aussi une caja. Une caja, mais aussi une lata. Donc, on peut avoir une boîte, ça peut être une caja en espagnol, mais aussi une lata. Une lata de garbanzo, c'est une boîte de pois chiches. Je vais vous écrire ça. Donc, il y a plusieurs contenants un pot, un paquet, une brique, une barquette. Une boîte, une bouteille, ce sont souvent des choses qu'on achète au supermarché ou à l'épicerie, au marché. Par contre, un verre ou une coupe ou, ou un bol, on l'utilise surtout à la maison ou au restaurant. Un basso, une copa, un bol, masquetolo utilisons en casa ou en un restaurant pour poner des bebidas ou comida, mientras que una botella, une bouteille, un pot, une brique, un paquet, une barquette, une boîte de une boîte de conserve, nous les achetons au marché ou au supermarché. Um, avant de passer ça, je vais vous écrire ici euh, cornichon. On m'avait demandé cornichon. As y décrivez un pepinicus. C'est un pot des cornichons. Un pot des cornichons. Un pot des cornichons. Un pot de cornichons. Et... Donc maintenant, maintenant qu'on comprend comment parler des contenants, nous allons parler de acheter la juste quantité. Donc je vous présente une liste de courses, une liste de courses qui a des quantités précises. Les presento una lista de ingredientes o de de alimentos con una cantidad justa. On va les acheter. Comment on va les acheter La semaine passée, je vous avais expliqué comment faire un achat. Et j'avais utilisé souvent une expression. Je prends. Je prends de poivrons. Je prends un oignon. Je prends un kilo de tomates. C'est ça, c'est le verbe prendre. C'est le verbe prendre. Nous n'avons pas eu le temps. La semaine passée, de revoir en détail la prononciation et la conjugaison de ces verbes. Donc, on va les voir maintenant et on va profiter pour introduire euh, la notion des quantités. La semaine passée, nous avons vu ce verbe, mais nous n'avions pas parlé. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que ça veut dire prendre en espagnol? quest signifie prendre en espagnol Qu'est-ce signifie Dites-moi, qu'est-ce signifie prendre en espagnol Très bien Lina, tomar, tomar. Donc, quand on dit je prends deux poivrons, du poivrons du poivron, je veux dire, je dos deux eh, pimentons, ou me llevo deux pimentons, si nous hablamos en espagnol. Mais prendre, c'est tomar. Je prends, je prends mon téléphone et, ma, et mon sac à main et je pars. Yo tomo mi téléphone et mon... bolso y me mieux. C'est tomar. Donc, on va voir ici comment faire la conjugaison du verbe prendre. On peut dire... Pour acheter ma liste des courses' je prends je prends je prends je prends deux poivrons je prends deux poivrons tout prend je prends tout prends tout prends, prends un kilo des tomates je prends deux poivrons et tu prends un kilo des tomates il prend il prend 500 grammes des pommes de terre Je prends Tu prends Il prend Attention, parce que les trois se prononcent pareil. Je prends Tu prends Il prend Pareil La prononciation reste la même même si, ici, on n'écrit pas avec S Attention Je prends deux poivrons Tu prends un kilo des tomates. Il prend 500 grammes de pommes de terre. Pour les autres, vous prenez vous prenez une bouteille de bain blanc. Vous prenez une bouteille de vin blanc. Nous prenons un paquet de farine. Ils prennent une barquette de fraises. Voyez. Les premières trois personnes vont avoir la même prononciation même si ici, ce n'est pas la même écriture. Je prends, tu prends, il prend. Vous prenez, nous prenons, ils prennent. Ils prennent, nous prenons, vous prenez. Voilà pour la prononciation. Je vous donne encore d'autres exemples. Elle prend une boîte de pois chiches. Oui. Elle prend un pot de confiture. Je prends une brique de lait. Voilà pour la prononciation et la conjugaison du verbe prendre. C'est très utile, ça va vous être très utile pour faire des achats et euh, pour nommer des choses que vous prenez. Voilà. tomar. J'ai une question pour vous. Quel type de quantité est affichée pour cette liste de courses Quel type de quantité Donc on dit 2, 600 grammes, 1 kilo, 500 un grammes, une bouteille, une boîte, un paquet, un brique, une barquette, un pot. Quel type de quantité est affiché pour cette liste de courses quel type de quantité C'est une quantité déterminée ou une quantité indéterminée Dites-moi. Je vous écoute, je vous lis. Lose Léo. Quel type de quantité C'est deux, en kilo, 500 g grammes, une bouteille, un paquet, une barquette, une boîte, un pot, une brique quel type de quantité c'est Très bien. Claudia, Glais, Paola. Très bien. C'est des quantités déterminées. On parle ici des quantités déterminées. Déterminées. Pour parler des quantités déterminées, pourquoi on sait qu'on est en train de parler des quantités déterminées C'est parce que je peux répondre à la question Combien Je réponds à la question Combien Combien Et je peux compter ce que j'achète, mange ou bois. Pour ce type d'objet comptable, nous allons utiliser les articles indéfinis et les nombres. Nous pouvons aussi utiliser des unités de mesure comme. Un kilo, cinq, cinq grammes, euh, une bouteille, voilà. Pouvez-vous me dire quels sont les articles indéfinis Souvenez-vous des articles indéfinis Nous avons déjà vu ça. Pouvez-vous me dire quels sont les articles indéfinis Quels sont les articles indéfinis Dites-moi, c'est un petit rappel, je veux savoir. Los Leo. Je vous lis. Oui, Gladys. Et il te manque en. C'est en, un, une. Et pour les pluriels, c'est comment Comment c'est -ce le plural Oui, très bien, Boris. D. En, un, une, des. Ici, je vous donne quelques exemples. J'achète une baguette, une tarte et cinq croisants. Donc si vous voulez voir un peu comment déterminer la quantité, donc vous demandez combien de baguettes est-ce que j'ai acheté Combien de baguettes est-ce que j'achète ben, J'achète une baguette. J'ai pu répondre à la question combien. Combien de croisants est-ce que j'achète J'achète cinq croisants. J'ai répondu à la question Combien Il boit un chocolat chaud et mange une tarte, une tranche de pain. Il boit un chocolat chaud et mange une tranche de pain. Ils boivent une bouteille de vin. Donc, tu peux demander Combien de, de bouteilles de vin est-ce qu'ils est qu boivent Donc, Tu réponds Ils boivent une bouteille de vin. Tu peux répondre toujours à cette question « Combien ?». C'est ça qui est intéressant. Tu bois trois tasses de café par jour. Tu bois trois tasses de café par jour. Je prends un paquet de farine et un pot de confiture. Pouvez-vous me dire ça veut dire quoi une tranche de pain C'est quoi une tranche de pain Je bois un chocolat chaud et je mange une tranche de pain. Ça veut dire quoi? Une tranche de pain. Une tranche de pain. Et ça veut dire quoi? Trois tasses de café. Trozo o rebanada. Gladys. Très bien. Un trozo de pain. Mais trozo est masque que todo un morceau. Je vais te l'écrire tout à l'heure tranche est mas, euh, rebanada. rebanada ou tajada, comme des en Colombie. Une tranche. Ah, aussi, j'ai mis une autre. Je mange une barquette de framboises. Ça, c'est une tranche. Une tranche de pain est une tajada ou une rebanada. Une tranche. Une tasse de café. Et ici, je vous avais mis une petite tarte, une tarte et un pot de confiture. Un pot de confiture, c'est ça. Esto es una mermelada. Un pot de confiture, es mermelada. Une tarte, une tasse de café et une tranche de pain. Mais nous pouvons utiliser aussi une tranche pour dire une tranche de jambon. Une tranche de fromage une de queso. C'est très pratique, c'est un peu un type d'unité, un, un type de quantité déterminée. Une tranche, une bouteille, une tasse, un paquet, une barquette. C'est toutes des quantités déterminées. Toutes ces sont des exemples son de quantités déterminées. Euh, je vais écrire le mot que glaise a mentionné par ici. Un trozo, c'est un, un morceau. Un morceau. Un trozo, est un morceau. Donc, un morceau de pain. Un morceau de pain est un, un trozo de pain. Donc, c'est plutôt quand tu achètes un pain et tu fais comme ça. Tu prends un morceau. Par contre, une tranche, c'est vraiment tu l'as coupé. Uh, oculto y una una tajada la cortas más que todo con con oh, cómo se dice cuchillo <ríe> con cuchillo o ya viene cortada como el pan tajado también um, voilà est-ce qu'il y a des questions avant qu'on passe à la pratique est-ce que vous avez des questions avant de passer à la pratique? Est-ce que vous avez des questions? Marcella, euh, c'est Marcella, c'est tout de suite, t'inquiète. On, on est en train de voir les quantités déterminées et ensuite on va voir les quantités indéterminées. a ver. C'est quand c'est des... Mais j'ai t'annonce, c'est pour... Euh, Quantité indéterminée. Quand on dit du temps, de la viande, c'est pour quantité indéterminée. Mais ça, on va savoir. Juste, attends, juste 5-10 minutes, on va les voir tout de suite. Euh, je ne vois pas qu'il y a d'autres questions aussi des personnes qui ont des problèmes avec les lives, c'est dommage, mais bon, Facebook pose des, des problèmes en ce moment. On va, part, on va pratiquer d'abord la juste quantité ce que je veux. Je vous donne ici, j'ai sept phrases et j'ai quelques options pour vous, Donc, dont deux euh, articles indéfinis, en une. J'ai un nombre, deux, et un autre nombre, 500 Ce que je veux, c'est avec ces phrases, vous allez utiliser l'option qui correspond. Dites-moi pour la première, je prends un gramme de tomates. Quelle option je dois utiliser Quelle option Super, Sandy, super, Johan. Aleja, euh, Alejandra, ton option n'est pas correcte et je vais te dire pourquoi. Si j'avais mis, si j'allais, si j'avais si mis, grammes sans S ton option était correcte. Par contre, comme j'ai mis grammes avec S, c'est une quantité, c'est plus qu'une une unité. C'est pour ça qu'il a option correcte, c'est 500 grammes avec S parce qu'ils sont 500. Si hubiera puesto solo grammes sans S, si hubieran puesto hubieran Escoger un gramo. Uno. Pero también en, este, en esta frase no tiene mucho sentido comprar un gramo de tomate porque un tomate pesa más que un gramo. Entonces por eso tampoco se podía. Es por eso que compramos 500 gramos. 500 gramos de tomate. Je prends 500 gramos de tomate. Y si je mange. Croissant et je bois tasse de chocolat chaud. Quelle quantité déterminée je dois utiliser Attention au piège Attention au piège Attention à la euh, petite trampita hein, au petit détail. Je vois que Sandy l'a pris. Sandy, tu, tu l'as bien vu. Pas de personnes à part Sandy Non, il ne pas de réponse pour celle-là Pour cette phrase Oui, Johanna, Sandy, Margot, José, très bien. Je mange deux croissants, deux croissants, et c'est pour ça que c'est deux, parce que c'est pluriel, croissants, et je bois une tasse de chocolat chaud. Je mange deux croissants et je bois une tasse de chocolat chaud. Pour la troisième, il prend bouteille de vin pour l'anniversaire de sa maman. Qu'est-ce qu'il faut utiliser Qu'est-ce qu'il faut utiliser Pour la troisième phrase, dites-moi. Une bouteille, très bien. Ça, c'était plus facile parce qu'on avait déjà vu. Une bouteille de vin, une bouteille d'huile d'olive, une bouteille de, de rhum, une bouteille de pastis, une bouteille, une bouteille de vinaigre. Ensuite, pour le pour les quatrièmes, dites-moi pour la quatrième. La quatrième, nous mangeons boîte de deux œufs. Semaine, nous mangeons boîte des deux œufs par semaine, 12 œufs par semaine. Lesquels c'est à utiliser? Quelle quantité c'est à utiliser? indique pareil, au taquet, Sunday tu es au taquet, très bien. Une boîte. Une boîte, c'est une boîte, c'est la boîte. Une boîte est féminin, donc la boîte, une boîte. La bouteille, une bouteille. Et pour celui-là, très bien. Hugo nous mangeons une boîte des deux œufs par semaine. Elle achète, elle achète kilo d'oignons. Elle achète kilo d'oignons. Et l'achète kilo d'oignon. Et l'achète kilo nom. Je vois pas des réponses pour la cinquième. Dites-moi pour la vos réponses pour la cinquième. Et en attendant, si vous avez déjà les réponses pour la 6 ou pour la 7, vous pouvez me les envoyer aussi. Si il y a une réponse pour la 6, la 7 est un mieux pour elle, madame. Un kilo, très bien. Je vois les, les réponses arriver un peu plus tard. Elle achète un kilo d'oignon. Un kilo d'oignon. La 6e et la 7e, dites-moi vos réponses. Je vous lis. Los leo para la sexta y la septima. Je vous lis pour la sixième et la septième phrase. L'os leo, je vous lis. Je ne vois pas de réponse pour la sixième et la septième. Les commentaires n'arrivent pas. Ok, sixième, une brique de lait, une brique de lait et un paquet. Très bien. Une brique de lait et un paquet de céréales. Donc, l'idée est ce maintenant. Il y a une grosse difficulté. Moi aussi, je l'ai eue et des fois encore, je me demande si un mot est féminin ou masculin. Mon, mon, mon plus grand conseil, c'est beaucoup lire et. Euh, à force de lire, on va commencer à mémoriser et les avoir en tête. Et la dernière, c'est une tête. Je vois aussi. Ma mère prend une brique de lait et un paquet de céréales. J'achète une tête d'ail chez les primeurs. Oh, je me suis trompée ici. Très bien Lo que les decía es, la idea con este ejercicio de cantidades y con algunas unidades de, de medida o de contenedores es que puedan empezar a memorizar palabras femeninas y masculinas, que para que luego se vuelva automático que para ustedes la taza, como es en español femenina, que también en francés lo es. La caja también es femenina, pero... La mayoría del tiempo mmm, funciona, que en español sea femenino, en francés también lo va a hacer, pero no se puede ser la regla general, porque eh, lo vemos con la voiture, la voiture es femenina en francés y no lo es en, en, en español. Entonces es, eh, es comenzar a tener más palabras y que sea automático, que el pensamiento Después, al principio, vamos a preguntarnos siempre: eh, ¿esta palabra es femenina o es masculina? Que ya después no lo tengamos que pensar, simplemente ya lo sabemos. Esta palabra es femenina. Vilma, eh, j'achète une tête d'ail chez les primeurs quiere decir compro una cabeza de ajo o un ajo eh, donde el, la persona que vende las legumbres. Les primeurs. Le primeur est le es commerçant qui vend des fruits et des Donc, j'achète une tête d'ail chez le primeur. Une tête d'ail est une tête d'ail. Mm -hmm. Ok, donc on va parler maintenant d'un autre sujet. Justement, une personne m'a demandé tout à l'heure. Quand est-ce qu'on dit de la viande, du pain, euh, du bœuf On va parler de ça avec cette petite introduction. Manger au quotidien. On est en train de parler de son quotidien. Maintenant, on va parler de nos habitudes alimentaires. Manger au quotidien. Je vous présente les habitudes alimentaires des Français. Ceci reste une généralité et, ne, et pas tous les Français mangent comme ça. Mais c'est à peu près comment mangent la plupart de Français. Qu'est-ce qu'ils mangent pour les petits-déjeuners Au petit-déjeuner, les Français, ils prennent du pain ou des biscottes. Ils mettent, ils mettent du beurre ou de la confiture. Ils boivent du café, du café au lait, du thé ou du chocolat chaud. Comme option, une autre option de petit déjeuner, c'est prendre un bol de lait avec des céréales. Donc d'abord, au petit déjeuner, le Français prennent du pain ou des biscottes. il met, il met ils mettent du beurre ou de la confiture. Ils boivent du café, du café au lait, du thé ou du chocolat chaud. Comme autre option des petits déjeuners, le Français peuvent prendre un bol de lait avec des céréales. Au déjeuner, qu'est-ce que le Français prend Il y a souvent, pour le déjeuner, une entrée en un plat et en dessert. En entrée, on mange de la salade, des carottes râpées ou de la charcuterie. Dans le plat principal, on mange de la viande, ça peut être du poulet, du bœuf, du porc. Et dans certaines régions près de la mer, on mange du poisson. Comme accompagnement, on mange des pâtes, des haricots verts ou du riz. En dessert, on prend un fruit ou un, ja un yaourt. Et pour les dîners, le français, il mange un peu moins qu'au déjeuner. Il mange un peu moins qu'au déjeuner. Mais à peu près, les mêmes choses qu'au déjeuner, il les mange au dîner. Il prend... De la viande avec un accompagnement, mais un peu moindre quantité, moins, quanti moins des quantités qu'au déjeuner. Et ils boivent souvent un peu de vin ou de la bière à la place de l'eau. Parce qu'il faut savoir que le français boit de l'eau euh, avec euh, ses repas principaux. Ils n'ont pas l'habitude de boire de jus. Euh, des fruits, comme on a l'habitude en Colombie. Voilà. Est-ce que vous avez des questions pour certains mots que j'ai déjà montrés ici Est-ce qu'il y a des questions de vocabulaire On va parler ensuite des deux pains, des biscottes, de des. Mais je veux savoir s'il y a des questions pour certains euh, aliments que j'ai présentés. Hay alguna pregunta para algún alimento que j'ai acá Oh, c'est tout clair et on va passer au suivant dites-moi je vous écoute je non je, je vois pas de questions j'assume que c'est tout clair est-ce que c'est tout clair pour les pour les qui pour les fruits. un peu moins un peu moins un peu moins es un poquito menos un peu moins est un peu. menos un peu est un peu et moins es menos. un poco menos il mange un peu moins que déjeuner qui les dire en la cena comen un peu menos que en el, en el almuerzo euh, oui, Maleja, oui, il mange aussi du lapin, de lapin, de, de canard, il mange des cuisses de grenouilles, il mange des... des je voulais comment dire calacoles? Haricot. Haricot est frijol. Mais haricot vert est frijol verde et frijol verde est comme les habichuelas en Colombie haricot vert, haricot vert, haricot espilho. Haricot vert, poisol verde, que en Colombia lo conocemos como habichuela. Et malheja et la raison, il les mange pas qui est du poulet, du bœuf ou du porc, il mange aussi du lapin, du canard, des cuis de grenouille, il mange du cheval aussi. Les français ils mangent tout. Los franceses comen todo. Solo que aquí les dejo lo que comen más en general. Cuando comen latón o cuando comen pato, canard es son ocasiones más especiales a veces. No es tan común que eso esté siempre eh, presente. Mientras que eh, cuando tú vas a una cantina, una cantina David les había explicado que era un que era una cantina. Una cantina es el restaurante del trabajo o el restaurante escolar. Siempre está la opción de eh, hay o, o carne o pollo o a veces hay cerdo, a veces hay eh, pescado y siempre va a haber algún acompañante. Siempre hay una entrada y siempre hay ensalado o hay eh, eh, zanahorias ralladas o también eso hay opción de coger alguna, una tajadita de, de jamón y así. La baguette, bilma, il mange le matin. De la baguette le matin et aussi au déjeuner, souvent dans les cantines ou au restaurant, tu as de la baguette, un, un morceau, une tranche, que tu peux manger aussi en accompagnement. La baguette c'est un peu un accompagnement aussi. La baguette también es un accompagnante. En todas las comidas hay pan. Pero es optional, o sea, siempre está a disposition, c'est optionnel, uh, c'est pour les gens qui veulent le manger, mais ça ne fait pas partie du repas principal, mis à part quand tu le manges le matin, ou bien quand vous mangez des tartines. La baguette est un accompagnante, et solo est comme plateau principal en le désayun, quand ils, ils prennent du pain, ça peut être de la baguette, ou euh, du pain de c'est un type de pain. Ou bien quand tu manges des tartines. Des tartines sont comme tostadas. Tostadas con aguacate, tostadas con queso crema. Eso es una tartine. Carotte râpée, Vilma, c'est zanahoria rallada. Carotte râpée. Carotte est zanahoria et râpée est rallada tu peux dire fromage râpé, euh, euh, quel autre truc c'est râpé Des chou râpés. Chou de râpé, c'est... Um, repos de râpé. Râpé est râpé. Voilà. J'ai déjà vu la question, quand est-ce que j'utilise de, quand est-ce que j'utilise de là Ça, c'est la prochaine chose à voir. Tout ça... De la salade, du pain, des biscottes, du beurre, du café, du café au lait, du thé, des céréales. Je mange de la salade, je mange du pain. Je ne peux pas répondre à la question « combien est-ce que je mange ?». Si je dis « je prends du pain » et si on me demande « combien de pains tu as mangé ?», avec cette réponse, je ne peux pas déterminer la quantité que j'ai mangée. Donc, on utilise ce type de mots, de, de, de là, quand on parle de quantité indéterminée. Quand utilizamos utilisons ces phrases, ces connecteurs, ces articles, de, de, de là, nous de quantité indéterminée. Non, la puedo contar. Je ne peux pas compter. Je mets du beurre. Hecho, mantequille. Quanta mantequilla a hecho? Non lo sé. Je mets de la confiture. Je n'ai pas dit combien de euh, quantité. Maléa. L'apéro, souvent, ça ne fait pas partie de l'entrée. Et l'apéro est une activité à partir de l'entrée. Incluso en grandes eh, cenas ou comidas françaises, il y a beaucoup de moments. Il y a l'apéro, ensuite il y a l'entrée, ensuite le plat et ensuite le dessert. Et même avant le dessert, il peut y avoir les fromages. Mais souvent, le français, pour, pour des raisons de ne pas manger beaucoup, ils font l'apéro et ensuite le plat. El apego, si lo tomamos como sentido de la palabra, puede ser verdaderamente un, un momento aparte. Pero la mayoría de franceses, porque si no se come demasiado, hacen un bien y, y luego pasan al plato principal. Pero en, en cenas muy importantes, como por ejemplo en Navidad, se puede hacer verdaderamente apego y solo se toma algo, un boit un peu y on mange juste un petit truc, Ensuite, il y a une entrée, ensuite le plat, ensuite le fromage, et à la fin, le dessert. Donc, et pour tu question, ça dépend. A veces, et la Pérou, l'Ottomane, comme l'entrée, mais no en réalité, es en pas une entrée, mais un moment avant le plateau principal. J'espère que je pu répondre à ta question. Hum, donc, tout ça, ces mots, du, de, euh, de là, ce sont... Les articles partitifs. Les articles partitifs. Donc, on utilise les articles partitifs pour indiquer une quantité indéterminée d'un aliment, d'un ingrédient ou d'une boisson. Je n'y peux pas compter. Je vous donne plus d'exemples. Au petit déjeuner, je mange des œufs avec du pain et de l'avocat. Le midi, je mange de la viande avec du riz et je bois de l'eau. Le soir, je mange de la salade, des asperges et une soupe. Je bois un peu de vin, un peu de vin. Je bois un peu de vin, je bois un peu de vin. Je ne mange pas de viande, je suis végétarienne. Tu ne bois pas de café, il ne boit pas d'eau, je ne mange pas d'asperges. On va faire un focus d'abord sur la partie euh, positive. Ici, c'est la négation. Est-ce que vous pouvez identifier déjà euh, des règles Quand je dis je mange des œufs, quand je dis je mange du pain, de l'avocat, de la viande quand utilise des, quand utilise de, du, quand utilise des et l'apostrophe, quand utilise de la. Quelles sont les règles Attention, c'est pareil comme quand on parlait des, des pays, des pays, des prépositions des pays, quand on parlait des prépositions des nationalités, non, des pays, euh, pour faire du sport, pour euh, toutes les règles avec les prépositions. Comment est-ce qu'on va les accorder? Quelles sont les règles? Pouvez-vous déjà identifier des règles? Ou pas du tout? Vous avez aussi le droit de me dire non, je ne sais pas les règles. Quelle est la règle? Je vois pas des réponses. No veo respuestas. No veo respuestas. Oui, voilà, là, c'est ça. Ça, indique dit c'est bon. Tu ne sais pas, c'est bon. Des, c'est pour les pluriels. Très bien. Des œufs. Les œufs. Des œufs. Deux pain. deux pain. De l'avocat. De la salade. Je vais passer. Donc, les articles partitifs ont ces types de Donc, on peut utiliser de et l'apostrophe, de la, de d De et l'apostrophe, nous allons l'utiliser pour un mot. Ah, là, je vois, je vois des personnes qui m'ont répondu. Sauf que ça arrive un peu plus tard. De c'est pour le masculin. Euh, D, là, c'est féminin. des pluriels. Deux s'utilise pour les masculins. Le pluriel, c'est des, D, les pluriels. Très bien. D, c'est pour les noms pluriels. Donc, des œufs, euh, des asperges. Hum, quoi d'autre vais... bon, C'est deux, c'est simple. De est l'apostrophe, c'est pour les mots qui commencent par voyelle. De l'avocat, de l'eau. Je mange de l'avocat, je bois de l'eau. De est l'apostrophe, pour un nom commençant par «voyer ».« De là », c'est pour un nom féminin, comme la salade ou la viande. Donc, je mange de la viande, je mange de la salade. Ici, je ne dis pas combien de salades je suis en train de manger ni combien de viandes je suis en train de manger. Je dis juste « yo como carne ». Ça, c'est la, la traduction. « De como carne, como ensalada. »« Pero no dije cuánta carne comí, ni cuánta ensalada comí. Si yo digo la cantidad, ahí pasamos de nuevo a cantidades determinadas. Je mange un filet de viande es una cantidad determinada. Pero si yo no digo cuánto comí, yo digo je mange de la viande, como carne. Como carne. Je mange de la salade como ensalada. Pero si puedo decir je mange une salada de chiches me comí una ensalada de eh, garbanzos. Là, je dije en Francia, je mange une me comí una ensalada. Pero si yo digo je mange de la ensalada, solo quiero decir como ensalada. ¿Qué comiste? Ensalada, papa y arroz. O ensalada, papa y carne. Pero no dije cuánta cantidad. Se salió de ese artículo partitivo. De très bien, no masculino. Et des pour les noms pluriels. Donc, au petit déjeuner, je mange des œufs avec du pain et de l'avocat. Ici, je n'ai pas dit combien de tranches de pain j'ai mangé. Si je veux dire la quantité, j'aurais dû dire je mange des œufs avec une tranche de pain et euh, de l'avocat. Ahí, si, je diciendo la quantité terminale Vous voyez comment c'est. Quand est-ce que j'utilise des articles partitifs et quand des quantités déterminées On va passer un peu au truc un peu plus difficile et c'est la négation. C'est la négation avec les articles partitifs. Je ne mange pas de viande. Je suis végétarienne ou je suis végétarien. Je ne mange pas de viande. Je ne bois pas de café. On dit, je bois du café, je n'y vois pas des cafés. Je ne vois pas de café. Je bois du café, je ne vois pas de café. Je bois de l'eau, je bois de l'eau, je ne vois pas d'eau. Il ne voit pas d'eau. Je ne mange pas d'asperges, je mange des asperges. Est-ce que vous arrivez à voir une petite règle? N'est pas de, négando, commence par voyelle. Très bien, Raphaël, c'est ça l'idée. apostrophes c'est quand les mots commencent par voyelle. Et de pour la négation, pour les restes de mots. C'est ça la négation. Donc la négation, on connaît déjà la négation. Ne pas, je n'y mange pas. No comment. je n'y mange pas. Pero si decir, yo no como carne, de hoy si, je ne mange pas de viande. Je ne mange pas de viande. Donc pour la négation, donc on, on conserve la négation ne pas plus l'article partitif. Pour la négation, l'article partitif des viandes. De, pour les noms masculins, féminins ou pluriels. Et deux apostrophes pour les noms singuliers ou pluriels commençant par voyer. Ça est la règle pour la négation. Pour la négation, siempre ya viene el ne pas. Ça, c'est la négation, comme la conocemos. Je ne n'ai pas danser, je ne pas euh, voyager, je ne pas euh, chanter. Non me gusta cantar, non me gusta euh, bailar, non me gusta comer. Pero si yo quiero decir, yo no como carne, yo no tomo café, yo no tomo agua, son cantidades indeterminadas porque no dijo no cuánto café estoy tomando, cuánta agua estoy dejando de comer, de tomar, cuánta carne estoy dejando de comer, debemos utilizar artículos partitivos. C'est pour ça que je dis, je ne bois pas de café. Je bois du café, je n'y bois pas de café. Je n'y bois pas de café. Je, je bois de l'eau, je ne bois pas d'eau. Je ne mange pas d'asperges, je mange des asperges. Voilà pour les articles partitifs. Est-ce que c'est clair Est-ce que c'est clair quand est-ce qu'on doit utiliser des articles partitifs ou des quantités déterminées est-ce que c'est clair Est-ce qu'il y a des questions Dites-moi. Hay preguntas Hay preguntas ou n'y Parce que s'il n'y a pas de questions, je veux euh, vous demander quelque chose. Asperges. Asperges sont esparagos. Asperges, esparagos. Le soir, je mange de la salade, des asperges et une soupe. La noche, en la comida, je mange de la salade comme ensalada, esparagos et une sopa. No dije cuánta ensalada comi ni cuántos espárragos comi. Simplemente dije que comí ensalada y espárragos. Remonce de la salada y de sasper. Si yo quiero decir cuánta cantidad comí, por ejemplo aquí dije comí una sopa. Un soupe. Sé que comí una sopa. Mientras que si yo les pregunto a ustedes cuánta ensalada comí, no sabrían decirme, porque yo dije simplemente remondes de la salada Yo como ensalada. Um, y por la negación es un poco no es difícil, es simplemente saber que la negación es ne verbo conjugué plus pas plus un article partitif. L'article partitif a la négation devient de, de por les mot, Masculin pour les mots féminins ou pour les noms pluriels. On les voit ici. Je ne mange pas de viande alors que je mange de la viande. Je bois du café. Je, je mange du riz. Je ne mange pas de riz. Pas de riz. Je ne mange pas de riz. Je mange des asperges. Je ne mange pas d'asperges. De apostrophe, de apostrophe, lo vamos utilizar en la négation cuando hay una palabra singular ou plural que commence por vocal. Esas sont las règles. Euh, ça va venir, si vous ne comprenez pas encore tout de suite, ça va venir aussi avec la pratique. Vous devez pratiquer la règle. J'ai quelques questions pour vous. On a quatre minutes. Je, je voudrais savoir. Qu'est-ce que vous mangez au quotidien Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner Qu'est-ce que vous mangez au déjeuner Qu'est-ce que vous mangez au dîner Qu'est-ce que vous mangez au quotidien Qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner Qu'est-ce que vous mangez au déjeuner Qu'est-ce que vous mangez au dîner Je veux savoir si vous pouvez me donner quelques réponses. Pueden utiliser articles partitifs ou uh, quantités déterminantes. On a quatre minutes, donc je, je vous lis les Léo. Est-ce que vous avez, vous pouvez me dire qu'est-ce que vous mangez au petit déjeuner ou au déjeuner. Ou au dîner. Bill m'a dit, je mange une crêpe. Ok. Bon, euh... oh, ça c'est trop. Bill m'a dit qu'elle dit, euh, je mange une crêpe. Et Bill m'a dit, tu manges une crêpe pour le petit déjeuner ou pour le déjeuner por el dinero. ¿Cuándo es que tu mangas tu crepe? Eh, no, Clara. Solo puedes decir porque tú dices Je mange de la manga como mango. Como mango. La manga es femenina. Si tú no comes mango, tienes que decir uh, je ne mange pas des mangues. Vous pouvez dire de là. Pas de. Et ça, le pas de. Non, a... pas de là. Nous dises je ne dis, mange pas de mangues. Et c'est la transformation. Donc je mange une crêpe. Vilma euh, a dit petit déjeuner. Donc au petit déjeuner ou pour le petit déjeuner. Oh, déjeuner, je mange une crêpe. Je vois, là dit, euh, Margot dit, je mange, je bois du café et je mange une orange et un bol d'aboine. Ok, Margot mange, mange euh, une orange avec et un bol d'avoine, d'avoine, et un bol d'avoine. Elle boit, elle boit du café. Ok, merci Margot. Glaise euh, dit je prends une tasse de café. Euh, je prends une tasse de café. Donc. Glaïs, elle prend, Glyce, prend une tasse de café, une tasse de café et une tranche de pain. Voilà, donc Glaïs, elle a décidé d'utiliser la quantité déterminée, alors que euh, Margot, elle a décidé d'utiliser... À la fois de la quantité déterminée, comme ici, euh, et la quantité indéterminée. Elle dit « elle boit du café ». Alors que Gladys, par exemple, elle avait décidé de dire « je prends une tasse de café ». Gladys se tomait une tasse de café, mientras que Margot simplemente dit « je tomo café euh, ». Je vois qu'il y a Gerardo qui nous dit « je mange œuf au jambon ». Donc, Gerardo, tu dois dire, je mange des œufs, des œufs au jambon. Mais c'est plutôt euh, des œufs au jambon. Je mange des œufs au jambon. Pourquoi qué no dices? No estás diciendo, Gerardo, cuántos huevos te comiste. Simplement, tu dices, yo como huevos con jamón. Je mange des œufs au jambon. Euh, je vois que c'est déjà la fin. C'est dommage parce que euh, aujourd'hui, nous avons eu pas mal de problèmes de déconnexion. Encore une fois, désolé, c'est des problèmes techniques. Perdón, tu as des problèmes techniques de Facebook avec la caída des servidores ayer il y a eu des problèmes pour connecter. J'espère que les personnes qui ne no pas pas le voir en vivo puissent le voir en replay, parce qu'il va être gardé de toutes manières. Je vous remercie beaucoup. et euh, Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui sont en Colombie ou en Amérique latine, et une bonne soirée pour ceux qui me suivent de France. Donc, bonne soirée. Et euh, je vous dis à jeudi avec David. Au revoir